Construisons un, un gros euh, capital d'équilibre et puis ben, si on en perd, eh ben, il nous en restera beaucoup. Si on n'en a pas au départ, il ne nous reste rien, on multiplie les chutes. Alors ça peut être des choses euh, toutes bêtes de les encourager à se mettre sur un pied pendant qu'elle a trois assiettes hein, au départ pour, euh, pour relancer. Ben, L'équilibre qu'on fait euh, ensemble en cours... Et puis, euh, il y a euh, les petits exercices qu'on peut faire au quotidien. Euh, certaines se prêtent au jeu volontiers euh, okay, et viennent me dire que, ah oui, c'est vrai, ça marche, et, et progresse. Et ça, c'est une vérité, elles progressent. Elles peuvent rester longtemps sur un pied, euh, en milieu de salle, sans avoir peur de tomber. C'est simplement l'entraînement, alors que quand je les ai trouvées il y a 10 ans, ces mêmes personnes-là il y a 12 ans, elles ne voulaient pas du tout faire d'équilibre et elles ne, elles ne réussissaient aucun équilibre. Donc, quand on le fait faire, ça fonctionne. Faire des enchaînements compliqués, ça non plus, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça, Et pourtant, parce qu'il faut mémoriser, forcément. Si c'est un peu complexe, il faut mémoriser. Alors, vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des campagnes d'information euh, qui sont euh, régulières à propos de la maladie d'Alzheimer et comment lutter. Alors, il y a les Alzheimer qui sont euh, liés au fait que ben, c'est génétique, et là, euh, ce sont des Alzheimer très très précoces. Mais si c'est un Alzheimer lié à la dégénérescence, eh bien, c'est en s'entraînant, en faisant travailler le cerveau. Et apprendre, mémoriser, eh bien, c'est le médicament, le premier médicament de prévention. Donc, luttons, luttons contre la dégénérescence neuronale et préservons nos fonctions mentales. Indispensables. Les mouvements rapides, qu'ils n'aiment pas, parce que c'est le côté bon élève, je vous en parlais tout à l'heure, où elles veulent s'étirer. Elles veulent s'appliquer le problème quand on est prêt à perdre l'équilibre, on est prêt à tomber. Est-ce que dans le cerveau, une petite voix vous dit « Tu sais, tu devrais faire attention, tu devrais plutôt poser ton pied ici, sinon… » Eh bien non, on n'a pas le temps, on est déjà par terre. Donc, avoir des mouvements assez rapides, ça déclenche une capacité à avoir des automatismes, des réflexes pour se rattraper quand on tombe. J'ai une, une, petite, une petite dame, 82 ans, il a dit qu'elle rentrerait son aspirateur plus tard, Elle a oublié qu'il était derrière elle, qui est tombé à la renverse et a dévalé ses escaliers. Elle dit clairement qu'elle se serait tuée si elle n'avait pas fait des cours avant. Parce qu'elle parce que, ne sait pas, elle dit « je me suis mise, je me suis roulée, je ne sais pas comment j'ai fait, mais euh, je suis là parce que, parce que, parce que j'ai des réflexes, etc. Et » Pourtant, c'était une des, des plus râleuses quand on quand faisait des petits déplacements rapides, en disant « oui, mais euh, on n'a pas le temps de s'appliquer, on n'a pas le temps de s'étirer. » Et puis, il ben, y a la souplesse. Alors la souplesse, effectivement, quand on pense souplesse, euh, quand on parle des enfants, on pense grand écart. Ah oui, mais il n'y a pas que ça dans la souplesse. On peut faire autre chose que le grand écart. Et puis, euh, et puis poser les mains à plat, par terre, en gardant les jambes tendues. C'est aussi de la souplesse, c'est vrai. Mais a pas que ça. Euh, être souple, c'est pouvoir euh, avoir une aisance articulaire qui nous permette de, de rentrer dans la voiture, tout simplement. De pouvoir faire une marche arrière, tourner la tête suffisamment pour pouvoir manœuvrer sa voiture. Euh, faire un mouvement ample du, de l'épaule pour pouvoir mettre sa ceinture de sécurité. Euh, la souplesse, on parlait des petits-enfants tout à l'heure, le mercredi, c'est bien aussi de s'installer par terre pour jouer au Lego, au Playmobil, à la poupée, à la dinette, à tout ce, que, tout ce qui peut leur faire plaisir. Et la souplesse, c'est retarder le moment où les articulures vont se verrouiller et c'est même regagner parce que oui, oui, oui, on regagne de la souplesse même à 80 ans. C'est possible. Donc, nos inscrits souhaitent être en forme ou le redevenir. Ils souhaitent rencontrer des personnes et se divertir. D'accord. Ils ne peuvent toujours pas sauter, bien sûr. Même avec une opération du prolapsus, même encore moins avec un genou en titane ou une hanche en titane. Aller au sol, c'est toujours, toujours contraignant. Se mettre à genoux, ça fait toujours mal. Et s'appuyer sur les mains, c'est toujours un non de la part des Eh, mais, mais, mais, mais, nos inscrits, découvrent le plaisir de progresser en équilibre, parce que c'est significatif comme progrès, et s'en aperçoivent. Ils sont fiers de se rappeler des petits enchaînements de pas, chose dont ils n'étaient pas capables avant. Ça se fait en plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Attention, hein, c'est un programme à longue échéance. Hein. Ils regagnent de la vivacité de leurs déplacements, puisqu'ils s'entraînent à des déplacements rapides, et ils conservent, voire retrouvent une aisance dans les mouvements, une amplitude.